Donc, la sexualité n'établit pas le mariage. On le voit encore dans l'histoire de Judas. Vous savez que Judas avait trois fils, Er, Onan et Sheila. Et euh, Tamar, c'est la belle-fille de Judas, voit qu'elle a perdu son mari, le premier fils, Er. Elle perd le deuxième fils de Judas, Onan. Et son beau-père lui dit, bah, « Ben écoute, retourne dans ta famille. Et puis quand Sheila sera grand, bah, il sera ton mari. » Parce que ça, c'était la loi du Lévira. Et puis, euh, ben bah, voilà. Judas avait dit ça en espérant que il n'entendrait plus trop parler de Tamar. Et que... Il n'aurait pas besoin de lui donner son fils, chez avec le risque que ce fils allait mourir. Et voilà que Tamar désirait tellement accomplir la loi qu'elle avait compris cette loi du Lévira. N'oubliez pas que toute femme juive, le désir de toute femme juive était de donner naissance au Messie. Donc c'était vraiment un opprobre pour un, pour une femme. Hébraïque, de ne pas, je préfère dire hébraïque que juive parce que c'est plus juste. Toute femme hébraïque qui n'avait pas d'enfant était dans une, dans une honte et, une opprobre, et un opprobre. Et voilà qu'elle apprend que son beau-père arrive dans la région, elle se transforme, elle, elle s'habille en prostituée. Vous savez que les prostituées avaient toujours le visage voilé. Judas venait de perdre sa femme depuis un certain temps. Et il voit cette femme et il veut s'approcher d'elle. Vous savez, Dieu contrôle tout, même ce qui nous paraît un peu bizarre. Et euh, Judas va donner à Tamar, sa belle-fille, qu'il ne reconnaît pas puisqu'elle est voilée, son cachet, son cordon, c'est-à-dire les choses qui lui appartiennent et qui attestent que c'est bien lui. Et elle, donc, elle va se donner à, à Judas, elle va devenir enceinte de Judas, donc de son beau-père. Bien sûr, quand son beau-père est on lui fait savoir, ta belle-fille s'est prostituée, puis même elle est enceinte, il ben, qu'elle soit brûlée, parce que c'était la, la sanction, quand, on, quand une femme faisait cela, dans la maison de son père, elle était brûlée, la elle s'était prostituée dans la maison de son père, elle était brûlée. Et à ce moment-là, Tamar va envoyer à Judas son cordon, son cachet, puis son bâton, il lui dit, regarde, reconnaît, c'est de cet homme-là que je suis enceinte. Et à ce moment-là, euh, Judas reconnaît qu'elle est plus juste, qu'elle a été fidèle en fait à l'engagement d'alliance avec sa propre famille, mais que lui n'avait pas été fidèle. Il est dit aussi qu'il ne l'a connue plus, c'est-à-dire qu'il l'a respectée parce qu'il n'avait pas, la loi aussi exigeait qu'il n'y ait pas de relation incestueuse. Et euh, réalisez bien, ça c'est la grâce de Dieu, réalisez bien cela. C'est que Tamar, va faire partie de la généalogie du Seigneur. C'est la tribu de Judas. Il y a quatre femmes dans la généalogie du Seigneur. Quatre femmes. Quatre femmes qui ont eu des problèmes, entre guillemets, des, des situations difficiles sur un plan de la sexualité. Il y a Bathsheba qui a été adultère. Il y a Raab qui est l'a prostituée. Il y a Tamar qui est dans l'inceste. Et il y a Ruth, la Moabite. La Moabite étant, le, les enfants de Moab étant le produit de, de l'inceste entre Lot et ses filles, ils ne devaient pas entrer dans la, la congrégation de l'Éternel pendant dix générations. Voyez la grâce de Dieu. Des femmes qui ont été, entre guillemets, en problème, mais que Dieu, dans sa grâce, utilise une autre, un autre exemple, c'est l'histoire de Samson et Dalila. Il passe la nuit avec une prostituée, il est juge 16, regardez-le, et nulle part il est annoncé que Samson fut uni avec Dalila, et qu'il devint une seule, une seule chair. Il y a dans le livre d'Osée encore, Dieu demande au prophète d'Osée d'épouser Gomère. Et là, il y a donc un lien de mariage qui est fait à cause de leurs vœu, bien qu'elle exerça ce métier de prostituée. Et il va continuer à l'aimer et lui pardonner. Et le livre d'Ozé est une, une attestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Très très beau ce livre d'Ozé. C'est dans le livre d'Osée qu'il est parlé de la transgression d'Alliance, de l'Alliance d'Adam par exemple. Encore un autre exemple, l'Épître aux Corinthiens. Chapitre 6 au verset 16 L'union d'un homme et d'une femme par les vœux qu'il prononce qui fait d'eux une seule chair même si elle est une prostituée. Vous Voyez bien que là c'est pas ce que Dieu veut, mais pourtant il reste il reste la chose essentielle c'est que les vœux nous engagent et nous rendent dans une alliance de mariage. Adam et Ève étaient, étaient mariés femmes dans le, dans le jardin d'Éden. Pourtant, ce n'est qu'après la chute qu'il est rappelé, fait référence à une relation conjugale entre Ève et sa femme. Genèse 4.1 Voilà, donc j'ai fait le tour de toutes les de tous les exemples, qui montrent que la relation sexuelle n'établit pas le mariage. Tout au long de la Bible, on le voit. La deuxième, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est que l'Église ne crée pas ou n'établit pas l'union en une seule chair. Ça, j'ai déjà dit. J'ai dit, ni, ni un prêtre, ni un pasteur, ni un imam, ni un rabbin, ni, ni quelques religieux, ni quelques officiers d'état civil ne peuvent établir L'union en une seule chair, c'est seulement Dieu. L'Église ou les hommes peuvent transmettre la bénédiction de Dieu sur les jeunes mariés, oui. Mais ils ne créent pas en une seule chair. C'est Dieu qui crée et établit l'union en une seule chair. Matthieu 16, Matthieu 19, 6. Dans l'Ancien Testament, en Malachie 2, 13, Dieu déclarait son déplaisir envers le peuple Hébreux, le peuple juif, et dit qu'il qu rejetait leurs offrandes. Malachie 2, 13, il est dit Bien que vous couvriez l'autel de vos pleurs, parce que le Seigneur ne fait plus attention à vos offrandes et vous n'en recevez aucune bénédiction. Alors, au verset 14, il demande Pourquoi Dieu, tu es tellement fâché envers nous Alors, Dieu répond Parce que le Seigneur a été témoin. « Entre toi et la femme de ta jeunesse, envers laquelle tu as agi perfidement, elle est pourtant ta compagne et la femme de ton alliance. N'en a-t-il pas fait une seule chair ?» Dieu fait référence aux vœux et aux engagements pris lors de l'alliance de mariage. On trouve ça dans la Bible amplifiée, c'est intéressant. « Parce que le Seigneur a été témoin lors de votre mariage, entre toi et la femme de ta jeunesse, contre laquelle tu as agi perfidement et sans fidélité. Elle est ta compagne, elle est la femme de ton alliance. Donc, nous voyons bien que ce ne sont pas les relations sexuelles, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas celui qui officie lors du mariage, mais c'est Dieu par un acte souverain unique, surnaturel, qui... Unis, qui colle l'homme à la femme. En conséquence, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Matthieu 19, 6. Donc nous avons besoin vraiment de, de, de tenir cette vérité fondamentale comme base, sinon on ne peut pas, ne peut pas interpréter correctement le, la doctrine du mariage. Et on sera troublé, en fait, par tous les raisonnements humains lorsque les gens essayent de vous expliquer le mariage. En dehors de sa permanence et de son origine divine, euh, nous ne pouvons pas expliquer le mariage. Et souvent quand les gens essayent d'expliquer le mariage, c'est parce qu'ils ont en tête d'expliquer le divorce et de justifier le divorce. Alors, souvenez-vous bien de ce verset de Marc 10, 9. « Aucun homme ne peut séparer ce que Dieu a uni ». Matthieu 19,6 En conséquence, ils ne seront plus deux, mais une seule chair, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et en Malachie de 15, n'en a-t-il pas fait un Alors, euh, il reste encore peut-être un point, deux points, pour euh, faire une définition correcte du mariage. Eh bien, c'est destiné, l'homme et la femme qui s'unissent ensemble par les vœux de mariage sont... Son sont destinés à vivre ensemble dans l'amour et de façon permanente. Dans l'amour et de façon permanente. Regardez Matthieu 5, 37, ce que dit le Seigneur. Que votre oui soit oui et votre non non. C'est clair. L'objectif, donc, vivre ensemble pour construire et maintenir un foyer est une famille. « C'est la volonté de Dieu pour un couple qu'il construit son propre nid. »« Il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et ils seront une seule chair. » Genèse 2, 24. Et combien de fois Jésus, euh, se défendant par rapport aux, aux pharisiens et aux maîtres de la loi, qu'il euh, qu attaque par rapport à la dimension du, justement, du divorce et du mariage, parce que les juifs divorçaient pour un oui, pour un non, eh bien, le Seigneur Jésus leur dit deux choses. « Mais moi, je vous dis. » Les rabbins pouvaient dire ceci, pouvaient dire cela. Il y avait Hillel et Shammai, qui, des, qui étaient des, des, grands, euh, des, des grands maîtres, en quelque sorte, de l'enseignement, qui disaient chacun une théorie par rapport au mariage. Et Jésus dit « Mais moi, je vous dis. » Et la deuxième chose que le Seigneur Jésus dit aussi, au commencement, il n'en était pas assis. Si vous cherchez à appliquer ces deux, ces deux expressions, « Mais moi je vous dis, qu'est-ce que tu disais Jésus »« Qu'est-ce que tu dis toi ?» Sur le mariage, sur le divorce, « qu'est-ce que tu dis toi ?» Et qu'est-ce qu'il en était au commencement Parce que Jésus est le divin époux, il se nomme l'époux. Le mariage n'a de sens que, et uniquement que, parce qu'il est le reflet du mariage divin de Christ et d'Église. Je m'arrête. Shalom à une autre fois.